Donc je reprends. Donc ce matin, donc ce matin vous avez eu une introduction à l'atelier d'abord, puis ensuite l'introduction à la cosmologie par, par Georges Smoot. Et puis pour commencer à ce, qu à, à, à ce que vous compreniez, ce qu'on appelle l'histoire thermique de l'univers, c'est-à-dire depuis le Big Bang, comment on est arrivé aux structures. C'est la logique un peu de cet atelier, c'est de commencer depuis l'origine pour arriver petit, petit à petit aux structures. Donc après, le fond du flux cosmologique qui a été émis 500 000 ans après le Big Bang. Maintenant, François Scombe va nous par parler de la formation des galaxies, qui ne sont probablement pas les premiers objets qu'il y a dans l'univers, mais enfin, qui, qui, qui, qui rentrent dans l'histoire de l'univers. Voilà. voilà. Merci. Donc voilà, je vais parler de la formation des galaxies et des grandes structures aussi. Donc euh, ça va suivre par avec ce que vous avez eu ce matin. Donc euh, Et avant d'avoir de, de un peu les rudiments, on va essayer de voir ce que l'on peut observer. Pour, euh, je vais parler en effet de simulation numérique, on apprend beaucoup de choses dans la formation des galaxies par simulation numérique et on essaie ensuite de comparer avec les observations, donc il y a toujours cette confrontation, euh, observation et simulation pour mieux comprendre comment se forment les galaxies. Donc déjà, euh, qu'est-ce qu'on voit dans le ciel lorsqu'on regarde en infrarouge, ici c'est un survey euh, en infrarouge proche à 2 microns, pourquoi Parce que euh, la galaxie, notre voie lactée dans laquelle nous sommes euh, produit beaucoup d'obscuration due à la poussière dans l'optique donc il vaut mieux regarder en infrarouge où euh, le rayonnement n'est pas absorbé par la poussière donc ce que vous voyez là c'est dans les coordonnées de la voie lactée justement euh, l'avant-plan c'est notre galaxie la voie lactée que vous voyez dans ces coordonnées euh, galactiques c'est à dire la longitude et la latitude galactique euh, ce que vous voyez c'est euh, vous n'avez pas l'habitude à l'œil de le voir évidemment puisque euh, en optique vous voyez un bras spiral de la galaxie et là vous pouvez pénétrer jusqu'au centre. Et au centre, c'est le centre de la Voie lactée, là on a une petite bulbe et puis un, un disque de galaxie spirale avec encore un peu de poussière. Et puis ce qui est intéressant, c'est de voir la structure donc, euh, de l'univers qui nous entoure. Vous avez, euh, chaque point est une galaxie et on a remis en couleur. Euh, la couleur est une fausse couleur qui est proportionnelle à la distance de cette galaxie que l'on a par le décalage vers le rouge que vous avez donc euh, sans doute vu ce matin. Euh, l'univers est en expansion. Euh, on mesure la distance des galaxies par la vitesse de récession par rapport à nous. Donc, euh, je vais appeler « redshift hein, » pour parler franglais, mais c'est quand même plus court que « décalage vers le rouge ». Mais c'est la même chose. Donc ici, vous voyez euh, l'amas de Virgo, euh, l'amas de Coma, ici, enfin beaucoup d'amas. Ce qu'on voit déjà, c'est que la structure est très euh, grumeleuse, poreuse. On la compare à un gruyère ou à un réseau, euh, une toile d'araignée, si vous voulez, un réseau cosmique. Il y a beaucoup de vide. Alors, une autre façon de montrer cette structure de l'univers, ces grandes structures, est cette représentation où l'on a en enfin, vertical, c'est une fresque de l'univers en quelque sorte, en vertical, vous avez la distance par rapport à nous, nous, nous sommes en bas. J'ai coupé ici la fresque parce que c'est la distance, est logarithmique. Et donc, ce que vous auriez ici, c'est les galaxies proches, le système solaire, etc., qu'on n'a pas besoin de voir. On s'intéresse aux galaxies, à tout l'univers. Ici, vous arrivez au Big Bang. Donc, j'ai appris que vous aviez une notion d'horizon de l'univers ce matin. Donc je la reprendre cette notion que vous avez assimilée certainement. <rire> Et donc, euh, ce qu'on voit à chaque point, c'est une galaxie observée. Et euh, comme vous voyez, on, on voit l'univers jusqu'au Big Bang, c'est-à-dire qu'on remonte le temps, comme vous l'avez sans doute vu, euh, la, le, les, les messages que nous envoient les galaxies à cette distance-là vont à la vitesse de la lumière, bien sûr. Et donc cette vitesse étant finie, comme le Big Bang a commencé il y a 13,7 milliards d'années, eh bien il faut quand même 13,7 milliards d'années pour que ce, ce message nous arrive. Et donc les galaxies qui sont derrière cet horizon, cet horizon en coordonnées comobile, ce sera 13,7 milliards d'années-lumière. En fait, l'univers a continué de s'expanser, donc ça fait plutôt 45 milliards d'années-lumière. Mais bon, on va raisonner en comobile. Donc ici, on a 13,7 milliards d'années-lumière pour arriver à l'horizon. Alors il y a bien des galaxies au-delà de l'horizon, mais elles n'ont pas pu nous envoyer des photons. Donc, on ne les voit pas, donc c'est vraiment la définition de l'horizon, si vous voulez. Donc, vous voyez qu'on euh, peut voir, euh, avec les instruments aujourd'hui, les galaxies jusqu'au début, jusqu'au Big Bang. Donc, les premières galaxies qui se forment sont là. Ici, si on n'avait rien, c'est qu'il n'y a pas de galaxies. Alors, ici, nous avons la dernière surface de diffusion dont on vous a parlé ce matin, du, du fond cosmologique. C'est-à-dire que l'univers devient euh, opaque au-delà. Mais il est transparent ici, l'univers est neutre. Donc, ce que je voulais montrer ici, c'est que euh, les galaxies ont des structures euh, très euh, contrastées et surtout euh, proches de nous. Alors, on peut aussi calibrer cette distance en décalage vers rouge ou redshift. Hein. Donc, ici, vous avez les bas redshift, Z égale 0. Ici, vous arriverez jusqu'à Z égale 1000, qui est la dernière surface de diffusion, où la température de l'univers était 3000 degrés K. Et ici, on a donc un grand redshift, là, les gal premières galaxies, les galaxies primordiales on voit que les structures sont bien moindres et elles commencent à se structurer au fur et à mesure. On voit que c'est comme ça que vont se former les structures. Au début, vous savez que dans le fond cosmique, on n'a que des petites fluctuations. Et ces petites fluctuations qu'on mesure vont justement nous servir de, euh, de conditions initiales aux simulations numériques. Ils sont de très faibles fluctuations. Et puis, peu à peu, les structures se forment. Et puis, les plus grandes structures se forment là. Et vous voyez qu'on a des structures qui font pratiquement les plus grandes distances visibles dans l'Univers. Alors, je n'ai pas décrit pourquoi il y a deux bandes ici. Eh bien, ici, c'est l'hémisphère nord et l'hémisphère sud. Si je reviens à la, euh, oui. oups, à la figure précédente, vous voyez que la galaxie ici nous ennuie beaucoup. Il y a beaucoup de poussière, il y a beaucoup d'étoiles aussi. Et donc, on évite de regarder dans la Voie lactée. Donc, on regarde dans la, au nord et au sud et ce sont... Ces deux bandes, l'hémisphère nord et ici l'hémisphère sud. Donc, ce qu'on voit pas là, c'est la galaxie uniquement. Donc là, vous avez tout l'univers en quelque sorte, l'univers observable à l'intérieur de l'horizon. Donc, on a des grands murs comme ça. Hein, ce grand mur, alors je parlerai en unité, je, je peux le traduire, mais vous savez que le parsec, c'est trois années lumière. Donc, vous multipliez par trois environ, et vous avez des millions d'années lumière ici. On a un grand mur. Alors, comment euh, ces surveys de galaxies, ces catalogues de galaxies sont observés En fait, je fais un petit peu d'histoire. Euh, ça s'est beaucoup développé ces dernières années, jusqu'à un certain passé récent. Euh, il a fallu 10 ans, par exemple, pour avoir 18 000 spectres de galaxies. Alors, pourquoi il faut les specs de galaxies Parce qu'il faut leur vitesse par effet Doppler dans les rays des galaxies pour avoir leur distance, pour avoir la, la profondeur, disons, la, la distance des galaxies. Et donc... Euh, euh, Autrefois, on faisait un spectre avec une fente et on avait, euh, au bout de deux heures, l'intégration d'un spectre. Aujourd'hui, on a des instruments qui permettent de le faire en parallèle, avec 400 ou 1000 euh, points dans, dans, une, dans une plaque. Et on peut faire 400 galaxies d'un coup, d'où euh, l'énorme progrès de 1 million de spectres dans le euh, fameux survey qu'on appelle Sloan, et qui est fait avec un petit télescope de 2,5 mètres à Apache Point Observatory aux états unis Bon, il y en a d'autres sur V. Dans le futur, on sait qu'on on aura peut-être un milliard de galaxies, par exemple, avec le survey SKA. Alors ici, si on regarde toutes ces galaxies, ici aussi, c'est un, une vue du ciel avec chaque point étant une galaxie. Vous voyez que euh, on commence à voir un petit peu la structure, mais surtout, étant donné qu'on a tout superposé, on n'a pas tenu compte de la, de la distance, euh, on commence à saturer. cest qu'on... Toutes les structures sont superposées. Donc, euh, cette photo montre que si vous voulez voir les structures, il faut faire des tranches, des tranches dans l'univers. Et c'est cela que l'on fait ici. Alors, par exemple, dans le Survey 2DF. Euh, ici, euh, l'observateur est au centre, bien sûr. Donc, vous regardez euh, dans une direction de l'hémisphère nord, dans les coordonnées de la galaxie. Hein, on ne regarde toujours pas dans la galaxie, bien sûr, qui nous brouille. Et puis, vous voyez que cette dimension-là, c'est le décalage vers le rouge, le redshift, qui nous donne la distance, la profondeur du, du volume. Donc, toutes les galaxies, chaque galaxie est un point. Vous voyez un peu les, les grandes structures qui euh, s'amenuisent peu à peu. Et puis, ici, vous avez l'angle horaire, donc une des, des coordonnées d'espace. Donc, si on ne superpose pas tout, on voit, on commence à voir le gruyère, donc les vides et les grands filaments. Encore une, hein, pour comparer euh, ce que autrefois les gens avaient vu avec le, le, le premier catalogue, avec des structures, avec un grand mur, on appelle ça grand mur. Alors vous voyez des structures de deux types. Vous avez une très grande structure ici, auxquelles on peut croire. Il y a des structures ici qui sont euh, dans le, la direction radiale, auxquelles il ne faut surtout pas croire, puisque euh, la distance est donnée par les vitesses. Or, lorsque vous avez un amas de galaxies, vous avez des vitesses particulières dans l'amas, qui ne sont pas vraiment... Euh, fidèlement tra traceur de l'expansion. Et donc, vous avez ce qu'on appelle des doigts de Dieu, ici. Et donc là, c'est simplement la mode coma qui se retrouve ici. Donc, euh, les, dans cette direction-là, on a une incertitude dans les distances. Par contre, évidemment, dans cette direction-là, il n'y a aucun problème. Donc, vous voyez que l'univers n'est toujours pas homogène aujourd'hui, bien qu'on fasse l'hypothèse qu'à grande échelle, il l'est. Hein, il l'est, bien sûr, puisqu'on le voit dans le fond cosmologique. Mais euh, aujourd'hui, on ne voit pas l'homogénéité de, de, des structures. Donc une fois qu'on a vu un petit peu euh, ce qui nous entoure et les structures filamentaires de, de l'univers, je vais essayer de donner quelques principes, sans entrer dans le détail, hein, mais quelques principes de formation de ces grandes structures. Et pourquoi c'est difficile en fait le, la, la force essentielle évidemment qui va faire se condenser les structures à partir de fluctuations qui sont primordiales mais très faibles, hein, vous avez vu 10-5 en contraste de densité, Qu'est-ce qui va se passer, évidemment, par la, la propre force de gravité L'autogravité des, stru des structures va permettre aux structures de s'effondrer. Le problème, c'est qu'il euh, y a une autre force qui contradit cette, euh, cet effondrement, c'est l'expansion de l'univers. Donc C'est la grosse différence. Lorsque Lorsqu'on euh, forme les étoiles, c'est un petit peu la même chose. Un nuage de gaz s'effondre par sa propre gravité. Mais là, vous êtes dans la galaxie qui est liée gravitationnellement et dont les points ne s'éloignent pas par expansion. À ce moment-là, vous avez euh, l'effondrement de Jeans classique, un effondrement avec un temps de free-fall très court. Et à ce moment-là, c'est un effondrement exponentiel, avec un temps caractéristique. Alors, ici, rien de tout ça, parce que euh, l'expansion euh, contrecarre euh, l'effondrement. Le, Donc on peut écrire des équations que je ne vais pas détailler, mais qui sont ici. C'est-à-dire l'équation du mouvement, avec U la vitesse, T le temps, le phi et le, le potentiel gravitationnel, qui est relié à la densité en chaque point par l'équation de Poisson, hein, le laplacien phi égale 4 pi et puis l'équation de continuité. Lorsqu'on essaie de résoudre ces trois équations, alors, euh, la question se pose, dans quel référentiel on va le résoudre euh, Là, je vous ai écrit dans un référentiel qui est le référentiel au repos, et à ce moment-là, euh, U est la composition de deux mouvements, les mouvements propres dans un référentiel commobile, et puis l'expansion de l'univers. Pour simplifier, on, on passe dans le référentiel commobile, on sépare, on change de, de coordonnées, si vous voulez, on sépare les vitesses en deux vitesses. Et puis on peut montrer que ces équations en fait, sont pratiquement les mêmes dans le référentiel commobile si on change ρ par le contraste de densité qu'on va appeler delta, qui est delta rho sur rho. Pour simplifier, on va l'appeler euh, delta euh, uniquement par convention. Et si vous changez euh, ce, ces coordonnées avec delta au lieu de rho, vous avez à peu près les mêmes, euh, les mêmes équations. Donc, ce que j'ai voulu euh, un petit peu essayer de vous faire comprendre, en fait, le concept ici de la difficulté de former des structures, c'est surtout que euh, le temps de chute libre, le temps de collapse d'une structure, est en quelque sorte un sur racine de Géraud. Je ne sais pas si euh, vous vous souvenez de ces équations de Jeans, euh, vous avez effondré de, des matières, par exemple, formation d'étoiles ou autre. Mais c'est exactement le temps de caractéristique de l'expansion de l'univers. Donc, vous avez équilibre entre... Enfin, compensation entre effondrement et euh, expansion. C'est là qu'est la grande difficulté de former des structures. Si on résout les trois équations que je vous ai montrées dans la diapositive précédente, on peut montrer que le contraste de densité, delta rho sur rho, va varier, non pas exponentiellement, comme pour une étoile qui se forme, mais très lentement, de façon linéaire, proportionnelle aux rayons caractéristiques de l'univers qui trace l'expansion. Alors ce rayon caractéristique est relié au redshift avec 1 plus n. Alors je peux peut-être montrer cette petite animation qui montre bien ce qu'est le redshift. Quelle est la relation entre le décalage vers le rouge des photons et puis la, la dilatation de l'espace En fait, vous voyez ici un photon qu'on a symbolisé par une onde, une sinusoïde, un photon qui a une couleur bleue au départ. Et du fait que l'espace, L'espace rentre en expansion, je pense que le verbe « expanser n'existe pas en français. Mais disons, l'espace rentre en expansion, on voit bien que le photon lui-même va aussi avoir sa longueur d'onde qui entre en expansion du fait de l'espace. Et c'est ça le décalage vers le rouge. Donc on voit bien que R de t, si vous voulez, une longueur caractéristique de l'univers, va être exactement comme le lambda, delta de lambda du photon. Okay c'est ça le décalage vers le rouge. Donc ça nous explique pourquoi... Euh, le, le redshift est bien relié à la taille caractéristique de l'univers. Donc, euh, euh, les contrastes de densité vont croître exactement linéairement comme ceci. Alors C'est là qu'on voit qu'il y a un problème. Puisque, euh, vous l'avez peut-être vu ce matin, le redshift là, est relié à la température de l'univers, à hein, la température du fond cosmologique, T, qui est égale à 3 degrés K, en gros, facteur de 1 plus Z. Donc, l'univers il, il est de plus en plus chaud parce qu'on remonte en redshift plus grand. Et donc, euh, lorsque Z égale 1000, vous avez une température de 3000 environ. Et c'est justement à cette structure-là que euh, cette température-là, que l'hydrogène se recombine. Hein, au début de l'univers, l'univers est très très chaud, on a un plasma qui est fait de, de protons, électrons et de particules chargées. Et ce plasma est en équilibre avec les photons, parce qu'il y a une section de diffusion Thomson qui est très efficace, donc qui gèle, la matière, alors la matière que j'appellerais baryon, c'est-à-dire la matière ordinaire, proton, neutron, et ces baryons sont très couplés avec les photons, tant que l'univers est ionisé. Donc jusqu'à Z égale 3000. Après cette température-là, euh, l'hydrogène va se recombiner, le proton et l'électron vont se recombiner pour donner un atome d'hydrogène. Et à ce moment-là, vous avez des particules neutres, donc l'univers devient neutre et le, les baryons ne sont plus couplés aux photons. Donc les baryons qui ne sont plus couplés peuvent s'effondrer par leur propre gravitation. Auparavant, on ne peut pas effondrer la matière. Donc si on en suit ce principe-là, à z égale 1000, on est toujours avec des fluctuations très très faibles et les fluctuations qu'on a mesurées dans le fond cosmologique qui sont de l'ordre de 10-5. Vous voyez que si delta croît comme un plus z, on ne va croître que d'un facteur 1000. Et les contrastes de densité aujourd'hui ne seraient pas suffisants pour former des structures non linéaires, c'est-à-dire avec un contraste de 1 peut s'effondrer alors sur sa gravitation mais serait plutôt de l'ordre 10-2. Donc on ne forme pas les galaxies si on n'a que des baryons. Voilà déjà le gros problème. Alors c'est pour ça qu'on a besoin d'autres matières. Hein. On, va, on va voir qu'on a besoin de ces de matières noires qui ne sont pas baryoniques. Alors voici un peu la, la, la figure, l'évolution de, de l'univers. Hein. Un petit peu la vision euh, simple par un... Un petit dessin de, euh, en fonction du temps, de ce qui se passe. Hein. Ici, on a symbolisé euh, la taille de l'univers, la taille caractéristique de l'univers. Ici, on a un point, on suppose notre horizon qui est tout petit, comme une tête d'épingle ici. Et puis, euh, comme vous, on vous a peut-être dit ce matin, il y a une période qu'on connaît assez mal, qui est l'inflation. Donc, euh, l'univers euh, croît de plusieurs ordres de grandeur en un temps record. Ici, ensuite, vous voyez que R de T croît un petit peu par l'expansion, mais c'est beaucoup plus petit. Et donc on a symbolisé ici ce plasma, là où on a des photons en équilibre avec les, les protons et les particules chargées. Et puis ensuite, on a des atomes et l'univers commence à être transparent, non pas opaque, ici il y a les diffusions des photons. Et là, on va avoir les premières galaxies, les premières structures. Donc c'est ça qu'on va essayer de simuler dans les, dans les simulations numériques cosmologiques. Et on va prendre comme condition initiale de l'univers, celle qu'on a mesurée dans le fond cosmologique. On connaît l'amplitude à toutes les échelles des euh, conditions initiales. Alors Ces résultats <coughs> viennent justement <coughs> de euh, ces résultats du de, satellite de WMAP que vous avez sans doute euh, vu ce matin, où euh, ce résultat a, euh, est surtout donné par euh, ces justement, amplitudes, ces anisotropies de, du fond cosmologique qui nous donnent euh, la composition de l'univers, ça aussi on en a besoin pour faire des simulations cosmologiques et reproduire la formation des structures. De quoi est fait l'univers Alors c'est quand même très très embêtant parce que euh, on ne connaît presque rien. On sait qu'il y a les trois quarts euh, de l'énergie noire. Bon, ça c'est quand même facile dans les simulations parce que c'est tout à fait homogène et ne n'intervient pas dans l'effondrement gravitationnel. Donc c'est juste une constante. On n'a qu'à changer de référentiel et dans les simulations euh, cette euh, cette partie, ces trois quarts de l'univers euh, sont vraiment très, très faciles à prendre en compte. Par contre, ce qui est le plus difficile, c'est la matière qui, elle, va s'agglutiner et s'effondrer. On ne sait pas ce que c'est, donc euh, la physique est très simple. On suppose qu'elles n'interagissent que par leur propre gravité, mais qu'il n'y a pas de section efficace de collision de la matière noire entre elles. Euh, je n'en dirai peut-être quelques mots, mais euh, certains ont essayé, voir s'il y avait une, une fiction efficace, et ça ne marche pas du tout, on ne peut pas reproduire les galaxies, donc il vaut mieux oublier, donc euh, il n'y a que l'interaction gravitationnelle, ça c'est facile, et puis il y a un petit peu de baryons, ou atomes si vous voulez, euh, 4% du total, et quand on, on regarde dans le détail, on voit que même dans ces 4%, il y a 90% de ces 4% qui ne sont pas visibles, c'est-à-dire qu'on regarde les galaxies les étoiles dans les galaxies, les amas de galaxies, etc. Tout ça, ça ne fait que 0,3,6% du total. Donc 90% de la matière ordinaire n'est pas visible. Et donc ça, c'est aussi une grosse difficulté pour les simulations numériques, parce que euh, où va-t-on mettre nos baryons Au début, à la fin, etc. Donc vous voyez qu'on a beaucoup de paramètres libres. Alors euh, là, la solution pour... Euh, le fait qu'on n'arrive pas à former les galaxies, hein, si on avait que des baryons, je suis resté là, euh, on n'a pas de, de galaxies. La solution est de supposer qu'il y a une matière qui n'est pas faite de baryons, donc euh, qui n'interagit pas avec les photons. Donc cette matière noire non baryonique, dont on ne sait toujours pas ce que c'est, hein, complètement euh, inconnue, mais dont les particules n'interagissent pas avec les photons. Donc l'intérêt de cette matière noire, c'est qu'elle va pouvoir s'effondrer bien avant que les baryons puissent s'effondrer. Donc on prend de l'avance, et à ce moment-là, je vais essayer de montrer sur un petit diagramme qu'on peut tout juste former les galaxies avec la matière noire. Mais On joue sur très peu de temps, c'est-à-dire sur 100 000 ans, en fait, 100 000 ans avant le, la recombinaison. Alors pourquoi Parce que euh, cette matière noire va pouvoir s'effondrer lorsque il y a égalité de densité entre photons et matière. Alors ça, je vais faire un petit dessin quand même, pour montrer un petit peu ce qui se passe. Donc voici la densité de l'univers en fonction du temps. Ici, je mets le temps ou le redshift, si vous voulez. Euh, le, le point essentiel à prendre ici dans ce diagramme, c'est que euh, la densité de matière dans l'expansion, elle décroît comme 1 sur R3. Bon, ça, c'est facile. R étant le rayon de l'univers, caractéristique d'une horizon, par exemple. Par contre, euh, la densité des photons, les photons n'ont pas de masse. Donc, euh, la, lorsque l'on parle de densité de photons, c'est l'énergie. L'énergie, c'est H nu fois le volume occupé par ce photon. Donc il y a non seulement R3, mais il y a aussi le R qui est le redshift du, euh, du photon. On a vu tout à l'heure que lorsque l'espace s'étend, le photon rougit et perd de l'énergie. Donc dans l'expansion, l'énergie de photon va décroître comme R4, R-4. Donc voici les deux euh, lois. Ici, la matière qui en a sur R3 et le rayonnement. Donc on voit bien qu'au départ du Big Bang on est dominé par l'énergie du rayonnement, la matière est négligeable, et puis on va avoir une période d'égalité qui arrive justement avant le Z égale 1000 de la recombinaison des atomes, un petit peu avant, et c'est ici que justement la, la matière va pouvoir s'effondrer, puisqu'elle elle domine l'univers, elle peut s'effondrer sous l'effet de sa propre gravité. donc On joue un petit peu sur cette avance là, qui est très petite, mais au début de l'univers tout se passe très vite puisque je vous rappelle que jusque-là, on n'a que 300 000 ans. Donc, ce qui se passe ici, c'est que la matière noire commence à former les galaxies, c'est-à-dire s'effondre sur elle-même, fait croître les, le delta rho sur rho, les contrastes de densité. Et puis, ce qu'on peut dire, d'ailleurs c'est une image que beaucoup de gens demandent hein, dans les conférences, qu'est-ce qui se forme d'abord Est-ce que ce sont les étoiles qui se forment d'abord ou les galaxies Et bien, On voit bien que ce sont les galaxies qui se forment avant les étoiles, puisque euh, ce sont des galaxies de matière noire qui se forment, puis ensuite, les baryons tombent dans les galaxies et puis forment des étoiles. Donc là, par une petite courte tête, on sait que c'est les galaxies qui se forment avant les étoiles. Alors Voici un petit peu l'explication le, en quelque sorte de ce que je viens de dire, un peu plus quantifiée. Si on regarde le delta rho sur rho, le contraste de densité en fonction du temps, ou du redshift, hein, l'un ou l'autre, ici on a des milliards d'années, et on regarde une structure qui correspondrait à un amas de galaxies, c'est-à-dire qui contient 10 puissance 14 fois la masse du Soleil. C'est typiquement un gros amas de galaxies. Euh, en général, c'est une taille comme de 8 millions de parcelles, c'est-à-dire 24 millions d'années-lumière. Donc cette structure, elle va commencer très faible ici, hein, au début de l'univers, et puis elle croît. Alors ici, c'est droite linéaire, c'est la croissance comme R de t. Hein, puisqu'on a vu que tous les, les contrastes de densité variaient comme R de T. Et puis si on attend la recombinaison, ici on a le, le Z égale 1000, la recombinaison, on voit que les baryons, tout seuls, iraient jusque là, et puis on arrive à 10-2, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à former les galaxies. Hein, C'est ce qu'on disait au début. Par contre, la matière noire, ici, euh, peut se concentrer à partir de l'équivalence matière-rayonnement. Lorsque la matière domine sur le rayonnement, on peut s'effondrer. Et vous voyez qu'on arrive à 1, Pratiquement, et encore c'est tout juste, hein. il s'en est fallu de peu qu'on n'arrive même pas à former les galaxies. Ça, et puis si vraiment on arrive à former ces galaxies-là, alors évidemment les baryons vont tomber dans les puits de potentiel les galaxies, former des étoiles, et ensuite on arrive à former les grandes structures comme ça. Donc euh, comment on peut savoir si notre vision comme ça, des formations de structures est exacte En fait, à grande échelle, on peut prédire... Un, un spectre de puissance des structures. Et ça, on va comparer avec vos observations. Alors, ce spectre de puissance, comment il vient euh, Il vient des, euh, du spectre de puissance qu'on a détecté dans le fond cosmologique. On sait qu'on a une amplitude en fonction de la taille de la structure, des fluctuations. On sait que euh, ça vient un petit peu de la théorie de l'inflation, qui prédit qu'on a un spectre indépendant d'échelle. En fait, euh, on n'a pas une loi de puissance vraiment indépendante d'échelle. Pourquoi Parce que euh, au départ, il est bien comme cela, mais ensuite... On a ce problème de, euh, qu'à petite échelle, on est euh, freiné par les, les photons qui empêchent les structures de se former, donc ça courbe un petit peu. Donc je je rentrerai pas dans les détails, mais on prédit cette courbe-là. Donc ici vous avez l'amplitude des structures, l'amplitude de la, la puissance de ces structures en fonction de la taille. Et vous vous prédisez ça dans le dans le modèle, et finalement ce qu'on observe, vous voyez, c'est ça. Donc en effet ça marche très bien. Ici on a en fonction de la taille de la structure et puis l'amplitude la, de la perturbation. Alors tout ça, ce sont des observations. L'observation, évidemment, à grande échelle, c'est le fond cosmologique. Ici, vous avez les amas de galaxies, vous avez le, le, le survey de Sloan que je vous ai montré, là, le survey des, des galaxies. Ici, vous avez, à l'inter intergalaxie, vous avez du gaz. Hein, euh, on sait observer... Non seulement les étoiles dans les galaxies, mais aussi le gaz qu'il y a qui, euh, à l'intérieur, intergalactique. Et comment on l'observe Simplement par absorption devant des sources de fond, qui sont en général les quasars. Les quasars sont des sources très puissantes, qui sont dues à des trous noirs dans chaque noyau de galaxie. Et donc cette matière qui tombe sur les trous noirs envoie des, des rayons gamma, des rayons UV, etc., très puissants. Et donc ça, ça nous sert de, de contrôle. On peut observer tout le gaz sur une ligne de visée devant le quasar. Oui Ah, c'est une très bonne question, oui, oui parce qu'en effet, euh, la turbulence prédit aussi un spectre indépendant d'échelle, en fait. C'est quelque un, sorte un fractal de structure. Ici, ce n'est pas exactement, puisqu'on a vu qu'il y avait un tilt, enfin un recourbement dû à la formation des galaxies, mais c'est vrai qu'ici, euh, on a une loi de puissance qui ressemble beaucoup. Et en effet, on a un, un fractal qui a une dimension comparable à celle de la turbulence. Alors c'est en effet intéressant, parce qu'on pourrait se dire, bon, est-ce que c'est dû aux turbulences de gaz qui, y a au départ en fait, la gravité domine et je pense que c'est plutôt l'autogravité qui est source de ce fractal. On voit aussi ce fractal dans les nuages interstellaires à l'intérieur d'une galaxie, donc dans un contexte un peu différent de l'expansion. Et on a un fractal qui est beaucoup plus long encore. En fonction de la puissance et de l'échelle, on a 9 ordres de grandeur. C'est un fractal encore plus grand que celui des galaxies. Et là, on pense que c'est la turbulence. Alors, cette, cette loi de puissance, en fait, un petit peu recourbée, euh, on, on la mesure, donc ça, ça colle bien avec ce qu'on pense. Et ensuite, on peut aussi, si on met cette euh, loi de puissance, donc de delta M sur M, en fonction de la masse, on peut se poser la question, est-ce que ce sont les petites structures ou les grandes structures qui se forment d'abord hein, On pourrait penser à deux genres d'univers. Soit on forme les grandes structures qui se fragmentent en fonction du temps, ou alors on forme les petites structures qui fusionnent, qui fusionnent. Et là, quand on regarde l'exposant, on voit que si l'exponent n est supérieur à moins 3, c'est-à-dire cette grandeur est égale à 0, on a soit quelque chose qui croît, soit quelque chose qui décroît. Et en effet, on, on décroît. C'est-à-dire que ce qui se forme au départ, ce sont les petites structures. Donc les premières structures à se former après euh, le, la recombinaison de l'univers, si vous voulez, les premières euh, petites galaxies, sont des toutes petites galaxies naines. 10 puissance 6 à 10 puissance 8 masse solaire qui ensuite vont fusionner, fusionner, et de façon hiérarchique, c'est pour ça qu'on parle de formation hiérarchique, on va former des structures de plus en plus grosses. Donc on fusionne les petites galaxies pour en former des grosses. On a un petit peu ce genre de, de schéma, qui est un peu un arbre généalogique à l'envers, si vous voulez. Ici, on a le temps qui s'écoule du haut en bas, et puis une galaxie qui peut être la Voie lactée, par exemple. Et au début de l'univers, donc on a euh, toute une petite série de petites galaxies naines qui fusionnent donc, et pour former ensuite euh, la Voie lactée ici. Donc c'est plutôt la formation hiérarchique de petits vers le haut. Donc euh, ces simulations numériques justement, euh, alors là je représentais des, des visions de résultats de ces simulations numériques. Donc euh, Je vous ai dit on part avec des fluctuations dont on connaît la loi de puissance en fonction de l'échelle et puis on laisse euh, agir la gravité. Ici c'est la matière noire uniquement. Et ces simulations remontent à un temps où on ne connaissait pas vraiment tous les modèles d'univers. C'est-à-dire, est-ce qu'il y avait de l'énergie noire, etc. Et donc, c'est quand même intéressant de les remontrer ici. Aujourd'hui, on sait que lambda égale 0,75, etc. Mais à l'époque, on ne le savait pas. Donc, on faisait des, des simulations pour voir un petit peu la structure de l'univers. On voit qu'il y avait des grands vides, plus ou moins grands. Donc, euh, voici un petit peu les simulations. Je vous montrer quelques petits films. Tiens, voilà un, hein, par exemple. Ici, on peut considérer qu'il s'agit de notre horizon qui est partie d'une petite tête d'épingle de Big Bang. Et vous voyez qu'il y a deux mouvements qui se, qui se compensent enfin, qu en quelque sorte. Il y a l'expansion de l'univers, donc notre horizon qui rentre en expansion, et puis la gravité qui fait se concentrer les structures. Donc ce qu'on voit, c'est les grands filaments, avec les vides, qui correspondent vraiment à la structure que je vous ai montrée au départ dans les observations. Donc voici un petit peu une simulation de matière noire. Alors ça, sur la matière noire, tout le monde est d'accord. On forme des structures filamentaires qui correspondent bien. Maintenant, le gros problème, c'est lorsqu'on met les baryons dedans. Parce que euh, là, on a beaucoup plus de physique. Il faut former les étoiles, il y a une dissipation du gaz, il y a il faut même de feedback. Lorsqu'on forme des étoiles, il y a beaucoup d'énergie d'origine nucléaire qui va se, se en, empêcher la formation de nouvelles étoiles, etc. Et ceci est encore en train d'être beaucoup travaillé et débattu aujourd'hui. Ici, je vous montre une, un exemple de simulation numérique. Le grand défi dans les simulations cosmologiques, c'est d'avoir une gamme d'échelle très, très grande. Donc, ce qu'on fait, c'est des zooms, en quelque sorte. Ici, vous avez la matière noire, le gaz chaud, le gaz froid et la formation des étoiles. Et vous voyez qu'on on simule une partie de l'univers, mettons ce cube-là. Et puis, on s'intéresse à une région. Donc, on va prendre ce zoom-là. et On va refaire la simulation avec euh, un autre zoom, etc. De manière à prendre en compte les conditions de bord de la grande simulation, donc les conditions cosmologiques, et puis arriver à une, à une échelle qui est celle des galaxies. Ça c'est vraiment le défi, hein. je voudrais montrer un petit peu comment on, on fait, euh, pratiquement euh, tous les cosmologistes aujourd'hui font des euh, échelles en zoom, de manière à avoir des millions d'années-lumière de, et puis euh, avoir une fraction d'années-lumière euh, à la fin. Donc Voici par exemple encore une petite séquence où on voit un filament, de gaz qui se forme et ensuite une galaxie qui se forme dans le filament. Vous voyez que le filament est très très diffus et qu'il y a des contrastes de densité assez grands. Ici, il y avait une formation de galaxie spirale. Où on voit le plan est très mince. Le bleu étant le gaz froid, le, le jaune les étoiles. Donc voici un petit peu pour vous donner une idée le ce qu'on peut faire dans la formation des galaxies. Et puis, si je n'ai que cinq minutes, je vais quand même donner quelques gros problèmes que nous avons. Pour l'instant, j'ai dit que ça marchait très bien. Mais euh, le gros problème c'est qu'à euh, l'échelle de la galaxie, on n'arrive pas à reproduire les observations. En fait. On arrive à reproduire les grandes structures, les filaments que je vous ai montré, ça ça marche très bien. Par contre, dès qu'on regarde les galaxies formées dans l'ordinateur, ça ne va pas du tout. Alors on pense que c'est peut-être dû à ce problème de matière noire. Alors, le problème de la matière noire aujourd'hui, euh, il y en a plusieurs sortes. Il y a la matière noire froide, chaude, qui est pas mal débattue. Ici c'est euh, Cold Dark Matter, donc j'appellerais CDM pour simplifier qui est le modèle standard actuellement hein, de CDM. Bon, on ne sait pas ce que c'est. Je passe rapidement parce que de toute façon, on n'en sait rien. C'est peut-être des particules, oui, mais bon, qu'on essaie de détecter. Donc, je n'en enfin, sait rien. Et puis, il y a une deuxième incertitude qui sont euh, ces fameux baryons. Alors, euh, les baryons, vous savez qu'on euh, pensait que peut-être, ils se cachaient sous forme compacte, par exemple, euh, des naines brunes, etc. Et ça, ça a été complètement éliminé il y a une dizaine d'années par le phénomène des lentilles gravitationnelles, des micro-lentilles. Parce qu'en effet, les seules façons de voir ces objets compacts noirs auraient été de voir des déviations de rayons lumineux autour de ces objets compacts. On n'en a pas vu. Donc on pense qu'aujourd'hui, tous ces baryons noirs sont sous forme de gaz qui est assez diffus pour qu'on ne puisse pas le voir. Ce gaz peut être chaud ou froid. En tout cas, il faut des objets diffus et non pas compacts, puisque les observations ont éliminé les objets compacts. Donc, Vous voyez que c'est quand même très, très difficile parce que euh, certaines simulations vont donner du gaz chaud, d'autres du gaz froid, et selon les détails de votre simulation, vous pouvez avoir quelque chose de complètement différent. Euh, ce que je veux dire par là, c'est que euh, c'est peut-être l'origine du, du fait qu'on n'arrive pas à reproduire la formation des galaxies à petite échelle. Alors voici un petit peu euh, la, euh, la, le film, si vous voulez, de, de ces simulations. Hein, euh, je reproduis à nouveau le. le la surface, la dernière surface de diffusion, hein, l'univers opaque, euh, ce qu'on appelle ici âge sombre, c'est-à-dire aucune galaxie n'a été encore formée, et on a de l'hydrogène neutre ici, les premières étoiles qu'on arrive à former dans un ordinateur, hein, lorsqu'on a multi-zoom, on, on sait former ces premières étoiles, et puis ces premières étoiles vont rayoniser l'univers, parce que ces étoiles vont euh, envoyer des rayons UV, chaque étoile massive peut envoyer des rayonnements ionisants qui, euh, et ça c'est simulé dans ce petit graphique là, euh, vont rayoniser une grande partie de l'univers autour d'eux. Alors ici on a un univers euh, sombre mais neutre, hydrogène neutre essentiellement. Et puis ici, comme aujourd'hui, tout est ionisé entre les filaments, dans les vides, etc. On a du gaz diffus, chaud et ionisé. Sauf dans les filaments et dans les galaxies, le gaz est neutre à nouveau, hein, il est assez dense. Donc les simulations en fait prennent en compte ce phénomène, c'est-à-dire que. Euh, 100 millions, 300 millions, 600 millions d'années après le Big Bang, vous avez ce phénomène de, euh, disons de patch ou bien d'univers un petit peu grumeleux où vous avez des parties ionisées et des parties sombres. Euh, bien, alors, où sont ces baryons euh, Grande incertitude. Hein, euh, comme je vous le disais, il n'y a que 6 par 6 des baryons visibles dans les galaxies un tout petit peu dans les amas. Dans les amas, on a beaucoup de gaz chaud qui rayonne en X. donc On peut trouver un tout petit peu de, de gaz visible, mais assez peu. Et on pense qu'une grande partie de ce gaz est dans les filaments entre les galaxies. Alors, On sait aussi que euh, la plupart de, ces, de cette matière baryonique est en dehors des galaxies. Parce que si elle était dedans, euh, vous auriez trop de matière par rapport à la gravité de ces galaxies. Hein, la, dans les galaxies, vous avez des courbes de rotation qui vous donnent la matière contenue dans les galaxies. Et on ne peut mettre dans les galaxies que 10% de ces baryons noirs. Donc tous ces baryons sont dans, à l'extérieur des galaxies. Donc c'est ce que doivent prendre en compte les simulations numériques. Et donc, euh, si je vais terminer avec ces trois problèmes-là... J'ai encore 4-5 minutes, ok. Donc euh, voici un peu les, les gros problèmes sur lesquels on bute actuellement dans ces simulations. Euh, les simulations prédisent des simulations de matière noire en tout cas prédisent que la matière noire se concentre dans les galaxies euh, de façon anormale on a des, des pics de densité qu'on appelle euh, cuspides en français ou cusp en anglais c'est à dire que la densité euh, varie en 1 sur R fait un pic une singularité au centre or ça on ne le voit pas du tout puisqu'on euh, peut quand même euh, donner la distribution de masse dans une galaxie par sa courbe de rotation la masse est invisible mais par sa gravité on peut en déduire la distribution donc on sait que euh, notre modèle de matière noire ne marche pas Au niveau de la galaxie, ça c'est assez bien établi on sait aussi qu'on euh, forme des disques qui sont beaucoup trop petits alors pourquoi ils sont trop petits on pense que euh, c'est qu'il y a beaucoup trop de, de, de centres de matière noire qui euh, finalement par euh, friction dynamique freinent les baryons et tout le moment angulaire, c'est la rotation des baryons, se perd dans la matière noire. Et finalement, ils perdent toute leur rotation et ils se concentrent au centre. Donc on a des petites galaxies qui sont dix fois plus petites que les galaxies observées. Donc ça c'est un deuxième problème. Et un troisième problème, c'est que on prédit au moins des milliers de satellites dans des galaxies comme la Voie lactée. Alors là, j'ai peut-être des illustrations de ce phénomène. Je passe ici, voilà. Euh, ici, on a une simulation. Cosmologique, donc il y a plusieurs époques, un redshift de 50, 10, 3, 1 et 0, qui est dire aujourd'hui. Donc vous voyez qu'ici on a très peu de fluctuations, ce sont les conditions initiales, pratiquement linéaires. Les, la structure se forme, elle se condense en filaments, vides, etc. Et euh, on a ici un, un, un halo de matière noire qui représente la voie lactée. Et ce halo est, est entouré de milliers de petits satellites qui sont essentiellement de matière noire. Or, euh, Aujourd'hui, autour de la Voie lactée, on observe de plus en plus de satellites. C'est vrai, on en a une douzaine à peu près, peut-être 13 ou 14, de petites galaxies naines sphéroïdales, mais enfin pas mille. Quand même. Donc on a quand même ce gros problème. On ne sait pas pourquoi. Euh, C'est peut-être lié au problème des, des cuspides, parce que si la matière noire se, se concentre énormément au centre de, de tous les pieds à ils ne peuvent pas être détruits par les forces de marée. Si on avait des cœurs euh, très diffus, tous ces petits euh, satellites auraient été détruits par les forces de marée en arrivant sur la voie lactée, on n'aurait pas autant de satellites. Donc, euh, sans doute, ces deux problèmes sont liés. Et si on avait une matière qui ne se concentrait pas comme la matière noire dans les simulations, peut-être on aurait résolu le problème. Donc, euh, juste pour vous dire que tout n'est pas rose, et on a encore énormément de problèmes. Alors, une des pistes que je voulais... Euh, je vais passer un petit peu. Voilà, Une des pistes qui a été développée ces dernières années, c'est de dire... bon ben. Euh, on n'a toujours pas vu cette matière noire, après tout. Et donc Il y a deux solutions. Euh, soit vous, vous dites on garde la gravité telle qu'on la connaît, newtonienne, et puis on rajoute la matière noire. Ou soit, une deuxième hypothèse, c'est qu'on peut changer la gravité, après tout. Puisque finalement, il suffirait, pour représenter l'astrophysique, c'est-à-dire les courbes de rotation et la matière noire observée, de changer la, la gravité en, en champ faible, Lorsque l'accélération de gravité... Ouais, qu'on appelle A, ici à 0 est très très faible. Alors Très faible, ça veut dire 2, 10 moins 10, c'est-à-dire un angstrom non, par, centimètre, par seconde carré. Et euh, ces champs-là, ces champs très faibles, on n'a aucune euh, expérience sur Terre ni dans le système solaire. Et donc, euh, on en a l'expérience qu'en astrophysique. Donc éventuellement, euh, le fait de mesurer les condensations mesurerait cette, cette loi. En gros, euh, nous avons fait quand même pas mal de progrès puisqu'on connaît vraiment le contenu de l'univers. Euh, on arrive à simuler la formation des grandes structures à l'échelle des amas de galaxies et des filaments de cosmiques. Par contre, on a ces problèmes que je vous ai détaillés euh, à la fin, sur la formation à l'échelle des galaxies elles-mêmes, euh, qui ne collent pas vraiment, c'est-à-dire on n'arrive pas à former le, les galaxies telles qu'on les observe. Et donc on pense qu'il y a deux solutions, deux pistes. Soit ce sont toute la physique des baryons qu'il faut revoir, formation d'étoiles, feedback, dissipation, etc. Ou alors euh, on pourrait éventuellement changer euh, la loi de la gravité. Voilà, merci. Bien, merci Françoise pour, pour cette présentation sur les, la formation. Est-ce qu'on en savait aujourd'hui Puisque tu n'as pas tout expliqué, puisque tu dis justement il y a encore énormément de, de, de choses à faire, même si le domaine évolue considérablement en ce moment. Euh, Est-ce que vous avez des questions à Françoise Combe euh, Bonjour. Je n'ai pas bien compris en fait euh, comment, pourquoi euh, il y a cette formation en forme de filament. On parle d'un effondrement. Alors, on s'attend à ce que ce soit quelque chose d'assez isotropique. Et puis, euh En fait, il y a toujours une direction prépondérante en fait dans la gravité. Bon, ça remonte au pancake de Zeldovich en fait, si on peut dire. Il y a une direction qui est. est jamais isotrope. Il y a toujours des irrégularités en fait. Ce n'est les conditions d'isotropie ne sont jamais euh, réalisées. Et donc il y a toujours, si une direction commence par s'effondrer, elle va tout de suite dominer, puisque c'est un, un effondrement euh, en chaîne. Et en fait, euh, euh, pour avoir exactement ces filaments-là, ça dépend quand même des conditions initiales. En fait, nous avons fait des simulations avec des lois de puissance différentes euh, des fluctuations observées dans le fond cosmologique. Et euh, les filaments avaient une forme différente, enfin ou même on n'avait pas forcément euh, les mêmes filaments. Il y avait beaucoup plus de structure dans les vides et le rapport euh, filament sur vide était complètement différent. Si on change les, le spectre de puissance euh, de, des conditions initiales, donc euh, aujourd'hui tout le monde prend les mêmes puisqu'ils ont été observés dans le fond cosmologique, mais euh, si on les fait varier, si on s'amuse à les faire varier, on n'a pas du tout la structure filamentaire que l'on observe à la fin. Donc c'est vraiment ça dépend de deux choses, d'abord parce que ce n'est pas isotrope et il y a toujours une dimension qui domine, ça c'est vrai qu'on a des plans et des filaments, mais aussi le rapport euh, que l'on voit, la, la structure de Gruyère euh, dépend des conditions initiales. Et euh, c'est complètement différent de la, la formation des nuages moléculaires ou des étoiles, où euh, c'est tellement non linéaire qu'on oublie les conditions initiales complètement. Dans l'univers, on est encore euh, presque quasi linéaire. En fait, il y a certaines structures qui sont effondrées, mais le reste est quasi linéaire. Donc, on n'oublie pas les conditions initiales. Donc, c'est en quelque sorte un résultat des conditions initiales. Euh, oui, excusez-moi, je ne comprends pas très bien par quel phénomène physique euh, les, les photons sont capturés avant la recombinaison. Euh, pourquoi est-ce que c'est parce que c'est des ions que les photons... Donc, c'est la matière noire qui s'effondre, et qui n'est pas reliée aux photons, justement puisqu'elle n'interagit pas avec les photons, donc il n'y a aucune section efficace de la collision. Donc, euh, par sa propre gravité, elle va s'effondrer et former des galaxies, alors que les baryons, eux, sont gelés avec les photons, par interaction, parce qu'ils sont encore ionisés, et qu'il y a une section Thomson et très efficace. Qui euh Voilà, exactement. C'est la section Thomson de diffusion photon-électron. Euh, ah oui, oui, cette section n'existe plus avec la matière neutre. Voilà. Je peux me permettre de te poser une question, justement. Tu as parlé de la formation des premières galaxies de matière noire mm -hmm. avant la recombinaison. Tu as, tu, as, tu as un graphe à la fin de ton exposé où tu montres. Voilà, ah, bah c'est celui-ci. Donc, ici, si je comprends bien ce que tu nous dis, c'est qu'avant Z égale 1000, ou oui, avant Z égale 1000, donc à des Z plus grands. Tu as des premières galaxies de matière exactement. noire qui se forment, qu'on ne voit pas sur ton schéma. Donc, j'ai deux questions. La première, c'est à quel moment voit-on les galaxies en question, puisqu'ensuite, elles, elles vont se transformer en galaxies visibles parce que la matière baryonique se sera accrétée avec la matière noire. Parce que sur ton schéma, ça n'apparaît pas. Ces on ne les voit pas. Oui, c'est on ça, on ne on les, on... les voit pas. Hein. C'est ça. Mais donc, la première chose qu'on voit, c'est au moment où elles forment des étoiles à l'intérieur de voilà, ces galaxies. Exactement. Donc, ces étoiles ne sont pas isolées, en fait. Qui sont à l'intérieur de ces. De, à l'intérieur galaxies de matière noire. Qu'on qu ne voit pas. Donc, ça, c'est simplement. C'est un petit flash dans un très gros objet. Donc, ça, c'était ma première question. Et donc, les, aussi, la deuxième question, c'est quelles sont les premières galaxies qu'on voit Parce que là, on voit des étoiles. Ah oui, en fait, ah, c'est Oui. C'est un petit schéma. Ça, c'est une galaxie. Donc, alors une alors là, là, tu peux répondre à cette question. Quelle est la, la plus ancienne galaxie qu'on ait vue, à quelle Z elle se situe aujourd'hui Alors aujourd'hui, euh, l'objet le, le, le plus lointain, c'est Z égale 8,5, c'est un gamma burst. Est-ce qu'il y a bien une galaxie à Z égale 10, mais on n'est pas sûr du redshift, redshift ça, ça redshift. ferait combien de milliards d'années, son âge C'est 100 millions, 200 millions, c'est ici qu'en bon, fait. Une, là, elles n'ont pas été assez violentes pour ioniser dans ce schéma. Hein. Mm -hmm. c est, c est ce schéma oui, bien hein. sûr. Bon, ce serait ici. Quoi. Oui. Donc Z égale 10. Non, ça y est, Z égale 10 là. Donc c'est ici, en fait. Les premières galaxies, c'est Z égale 10. Voilà, c'est Z égale 10. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas avant. Parce que, euh, évidemment, ils sont, ils sont plus petits ici. Comme ils sont très lointains, il y a un biais pour voir les plus gros. S'il si y avait une petite galaxie ici, on ne la verrait pas. On pense dans les simulations que c'est à Z égale 50 que commencent à se former les premières galaxies quand même. Euh, visibles, oui, visibles, mais euh, on ne peut pas les voir parce qu'elles sont trop petites et qu'elles sont tellement loin qu'on ne les voit pas. Mais dans les simulations, elles se forment ici. Et puis, euh, aujourd'hui, dans les observations, c'est Z égale 10 les premières. Oui, alors tu, tu as dit Z égale 10, que tu dis, c'est 0,5 milliard d'années Oui, voilà, c'est ça. ça oui. 500 millions, millions d'années. Alors, ce qui est très, très bizarre, c'est que... On voit aussi des quasars à cet âge-là. Les quasars, ce sont les noyaux de galaxies qui sont des trous noirs gigantesques, hein, qui font un million ou un milliard de masses solaires en trous noirs. Il y a un trou noir dans chaque galaxie. Comme au centre de notre galaxie. Dans notre galaxie, il y a un tout petit trou noir qui ne fait que 3 millions de masses solaires. Et là, je parle d'un milliard de masses solaires. Donc, c'est quand même un énorme trou noir. Donc, ce sont des quasars. On les observe dès les premières galaxies. Et on se pose une question, parce que da, la, les idées qui traînaient jusqu'à présent, c'est que euh, les trous noirs se forment comme les galaxies au fur et à mesure, avec le temps qu'il faut du temps pour former ces trous noirs. Alors là, dès le début, on a des trous noirs qui font un milliard de masses solaires au centre. Et là, c'est encore un problème. On ne s'attendait pas à trouver euh, un milliard de masses solaires en trous noirs déjà euh, à 500 millions d'années. Un milliard après de masses solaires, c'est à peu près un centième de la taille de notre galaxie. Voilà. Euh, non, non, vous disiez que l'horizon de l'univers c'était 13,7 hein, et y avait vous avez dit qu'il y a des galaxies au-delà, mais qui n'ont pas encore envoyé de photons. Oui, exactement. Ouais, donc ça, ça veut dire. Euh... C'est que simplement. Euh... Mais de toute façon, on ne peut pas voir ce qui est au-delà de notre horizon. C'est-à-dire que ces, ces galaxies, ont peut-être envoyé des photons, mais elles sont sur le chemin. Il faudra plus que 13,7 milliards d'années pour que ça nous arrive, donc on ne peut pas l'avoir vu. Le Big Bang est daté à 13,7. <rire> il, faut, il faut il faut raisonner espace et temps. C'est-à-dire que euh, les, les galaxies aujourd'hui, donc qui existent, et qui sont au-delà de cette distance de 13,7 milliards d'années, elles nous envoient des photons. Et celles-là sont bien au-delà de notre horizon. Non, non, non, elles se sont formées euh, exactement comme les autres qui sont dans notre horizon. Hein, au même temps, comme elles sont trop loin, euh, leur message ne pourra pas nous parvenir. Mais elles se sont formées en même temps que les autres galaxies qui sont à l'intérieur de notre horizon. Là, en fait, il faut, il faut réfléchir un petit peu entre l'espace et le temps qui, qui se mélangent. Il y a des galaxies à des distances absolument infinies de nous. Donc, ce n'est pas la même chose, ça, que de dire... Quand nous, on regarde, on ne voit que ce qui est à 13,7 milliards d'années-lumière, parce que mais au delà de ça, il y a aussi des galaxies. Il y a deux choses qui sont les cercles de George qui vous montraient à partir de nous, mais on n'est qu'un point dans l'espace. Je crois que c'est relié à une autre question qui a été posée ce matin. Nous sommes un point parmi l'espace. Il y a d'autres points qui sont à des milliards de milliards de milliards d'années-lumière de nous qui ont un autre horizon. Donc ce que Georges montrait, c'est l'univers qui nous est accessible. Mais l'univers est beaucoup plus grand que ça. Il est probable qu'au moment du Big Bang, l'univers était infini. Il y a des singularités qui, qui reflètent un peu notre ignorance, puisqu'il y a beaucoup de modèles aujourd'hui de gravité quantique qui évitent le Big Bang, par exemple, parce que bon, notre modèle s'arrête lorsque le Big Bang atteint la taille de Planck, où la gravité doit changer et être quantique. Donc là, dès qu'il y a une singularité, c'est qu'il y a un problème au modèle. Oui, c'est une question rapide. Est-ce qu'on peut faire un lien entre les cuspides et les trous noirs supermassifs dans les galaxies Le cusp cuspide, c'est le pic de densité qu'a la matière noire dans les simulations numériques. Les simulations numériques montrent que la matière noire se concentre dans chaque galaxie et fait presque une singularité. C'est-à-dire que sa densité va en 1 sur R. Donc, elle est infinie au centre, pratiquement. Et c'est ce qu'on appelle un cospin, c'est-à-dire un pic de densité, en quelque sorte. C'est ça, la définition. Et en fait, ça n'a rien à voir avec les trous noirs. Euh, désolé <rire> C'est de la matière noire. Et les, mat les, les trous noirs sont faits de baryons. Comment en êtes-vous si sûr euh... on, on les voit, on les voit euh, se former. Hein, on, on sait qu'il y a une relation de proportionnalité entre la masse du bulbe d'une galaxie et la masse des trous noirs. Ce rapport rapporte de proportionnalité est de 1 pour 1000. Et donc, les galaxies qui n'ont pas de bulbe n'ont pas de trou noir. Et puis, progressivement, lorsque le bulbe croît par interaction de galaxies, etc., on voit que le trou noir croisse. Et on sait que c'est les baryons qui tombent. Parce que la matière noire n'est pas dissipative, donc elle ne tombe pas. Elle s'effondre au départ, elle forme des cuspides. Mais ensuite, aujourd'hui, la matière noire est très diluée. Et normalement, au centre, il y a pratiquement la densité de matière noire est négligeable. Par contre, la densité de baryons, elle peut être très, très intense. On des étoiles, par exemple. On ne forme pas d'étoiles de matière noire, c'est pas possible. Parce qu'il n'y a pas de concentration, il n'y a pas de dissipation. La matière noire ne rayonne pas. Le gaz, lui, il rayonne et il peut se concentrer. Il forme des étoiles, etc. Donc, il peut tomber dans les trous noirs et former les trous noirs. Oui, si on considère qu'au moment du Big Bang, toute la matière était condensée en un point, et que à partir de ce moment-là, l'univers est en expansion, avec une vitesse finie, comment est-ce qu'on peut dire que l'univers est infini c'est l'horizon qui est dans un point. Mais le, au début, l'univers n'est pas un point. Au début, l'univers est infini aussi. Même au Big Bang, il est infini. C'est une infinité de points denses. Il faut s'imaginer une éponge, une éponge qui va se dilater, mais euh, il y a du Big Bang en chaque point. Quand on dit un point, c'est notre horizon. Parce que... Mais en fait, l'univers est infini au Big Bang aussi. C'est une infinité de points denses. Tu avais une question L infini peut se dilater. Donc il se dilate dans quelque chose de plus infini C'est la question qui est difficile à s'imaginer. Hein oui, mais euh, juste un exemple. L'exemple que l'on donne toujours, c'est que vous prenez la surface d'un ballon qui, qui n'est pas limitée, d'accord Même si elle n'est pas limitée. Et si vous gonflez le ballon, vous voyez que chaque point, si vous mettez des points sur le ballon, quand vous allez dilater le ballon, chaque point va s'éloigner. Tout le monde va s'éloigner de tout le monde. C'est ça qu'il faut avoir en tête. Alors c'est à deux. Dimension, d'accord C'est pour ça parce qu'on n'a pas. Pour le ballon, il est fini. C'est ça le problème. Donc il faut, il faut généraliser cette analogie Imaginez qui une est. Infinie et qui se dilate. Ça veut dire que si vous avez deux traces de peinture, elles se dilatent, vous allez le voir physiquement parce que les deux points s'éloignent. Ou éventuellement, si vous remontez dans le temps, deux points qui étaient très très loin l'un de l'autre vont se retrouver à un millimètre ou encore peut cette image-là qu'il faut avoir. Voilà, exactement. Comment on le sait Il y a quand même des observations qui montrent que le Big Bang a existé, puisqu'on a vu dans le passé, on a vu le fond cosmologique, on a et on part du principe cosmologique que l'univers est homogène et isotrope, et qu'on n'est pas au centre de l'univers. Donc tout point dans l'univers est équivalent. Donc, puisqu'on a vu ce Big Bang dans notre horizon, il doit exister dans tous les autres horizons. De tout le... Donc, il n'y a pas de... C'est le modèle qui nous dit ça, mais on n'a pas pu mesurer au-delà de l'horizon. De toute façon, on ne pourra pas mesurer. Si je peux me permettre une, une petite remarque. Ce qu'il faut bien voir, c'est que ce qui a été observé le premier, la première fois par Hubble, c'est-à-dire que nous, on est fixe, on est dans un, dans un point fixe, et c'est à partir de là qu'on observe l'univers. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que toutes les galaxies que l'on surveille, c'est le décalage vers le rouge dont, dont, dont François Combe a parlé, toutes les galaxies s'éloignent. Donc nous, on peut dire en tout cas que l'univers autour de nous est en expansion. C'est-à-dire que tout le monde s'éloigne et toutes les galaxies s'éloignent. C'est l'analogie que je prenais sur le ballon. On est sur un ballon aujourd'hui, en un point fixe, on ne bouge pas. Et donc comme le ballon est en expansion, tous les points qui sont autour de nous s'éloignent de nous. Et c'est pour ça qu'on a cette analogie et qu'on sait que c'est l'univers en entier qui, qui, qui est en expansion Vous n'avez pas l'air de saisir Oui, c'est tout à fait ça. De de point, en fait. Il ne faut pas parler de point. Nous, nous on est en un point, c'est sûr, mais l'espace n'a jamais été en un point. C'est tout l'espace qui s'est mis, mis en expansion. Et aujourd'hui, nous, on le regarde depuis notre point, ça c'est vrai. Oui, l'image est fausse. C'est est, est, est toujours cette image qui est fausse non, mais, oui. Mais du coup, euh, il y a plusieurs théories qui. Enfin, J'avais vu un truc à ce sujet sur ce qui existerait en dehors de l'univers, mais comment est-ce qu'on peut imaginer des univers qui coexistent les uns à côté des autres s'il est infini, en fait, au bout du compte Oui, euh, vous avez sans doute parlé de, de des tas de bulles qui rentrent. Euh, il y a plusieurs univers, etc. Mais, tout ça, c'est des hypothèses, hein, on ne pourra pas le vérifier. Donc j'ai l'impression que c'est des spéculations qui rentrent dans la théorie, mais. Euh, Scientifiquement, euh, c'est difficile. Là, Je pense qu'on rentre un peu dans la métaphysique, car on ne pourra pas le vérifier scientifiquement. Tous les autres univers ne seront pas causalement reliés au nôtre, et donc on ne pourra pas les... On peut imaginer d'autres univers. Des commentaires par rapport à ça Il y a la notion d'univers observable et d'univers euh, infini, dans un univers infini que nous, on a un univers observable qui est limité par les 13 milliards d'années le fait que l'information a dû nous arriver. C'est ça notre univers observable aujourd'hui. Ce qui ne veut pas dire qu'au-delà de ça, il n'y a pas quelque chose, mais on ne peut pas le savoir. On n'a pas accès à ça parce que l'information n'a pas pu nous arriver. Il se peut quand même que... Euh, parce que c'est des choses, par exemple, on parle d'inflation éternelle, etc. Euh, est, il est possible que dans le cadre de, de, de ces théories avec plusieurs univers... Euh, euh, on fasse des prédictions qui, elles, soient observées. C'est-à-dire que, que par cohérence interne du modèle, il y a des prédictions qui... Alors, évidemment, on ne peut pas observer dans les, dans les univers qui ne sont pas causalement connectés avec nous. Mais euh, il se peut que dans le cadre de, de théories comme ça, on fasse des prédictions qui, elles, euh, sont des prédictions vérifiables. Donc, on peut de façon indirecte, par cohérence interne du modèle, euh, avoir... Euh est-ce qu'on pourrait avoir un peu plus de, de précision sur cette histoire de baryons noirs euh, Est-ce que vraiment ils n'ont pas les mêmes propriétés d'interaction avec la lumière est, Ou est-ce est est -ce que c'est euh, simplement, on pense que c'est de la matière normale, mais qu'elle est tellement diffuse qu'on ne voit pas leur interaction avec la lumière C'est que c'est des baryons trop diffus. Alors s'ils si sont chauds, ils pourraient être... Euh, Tellement chaud. En fait, On a cherché hein, par exemple les rayons X et on ne les trouve que dans les amas lorsque c'est assez dense. Donc on ne voit pas les rayons X dans les filaments. On a cherché dans la matière chaude, tiède, hein, on ne les a pas vus dans les raies de l'oxygène, etc. On peut penser aussi que c'est des, des, des gaz très froids. Et euh, s'ils étaient sous forme d'hydrogène moléculaire par exemple, l'hydrogène moléculaire ne rayonne pas du tout. C'est l'exemple même de la matière noire, baryonique. <rire> baryonique. Hein. Donc, l'hydrogène euh, moléculaire, c'est vraiment ce qu'on a sur Terre. Hein. C'est exactement la même propriété. Vous avez des petits nuages d'hydrogène qui ne sont pas pollués par des éléments lourds comme le carbone, l'oxygène, etc., dans les étoiles. Donc, entre les galaxies, il n'y a pas eu de pollution. Et donc, c cet hydrogène moléculaire est invisible. Mais c'est exactement la même matière que l'on a sur Terre. On peut imaginer comme planète autour d'autres systèmes solaires, enfin, entre guillemets. Euh, ça, c'est vi enfin, visible au sens mesurable par... Euh dans la matière visible, c'est à dire que dès qu'on a des étoiles on sait qu'il y a un spectre de masse et qu'il y a des étoiles de petite masse qui sont associées à ce spectre qu'on ne voit pas mais qu'on a à compter dans la matière visible parce que la matière visible c'est pas seulement ce qu'on voit c'est ce qu'on compte comme matière visible par exemple dans le soleil vous avez que la surface qui est visible mais la masse du soleil est comprise dans toute la masse visible et pourtant vous ne la voyez pas Donc voilà c'est ça, la masse, on l'a pris en compte On peut dire que la masse totale des planètes du système solaire est négligeable aussi négligeable. Par, par rapport à la masse du Soleil. Si j'ai bien compris, on manipule de la matière baryonique qu'on ne connaît pas, de la matière noire qu'on ne connaît pas, de l'énergie noire qu'on connaît encore moins. Est-ce que ça ne serait pas plus simple de, de changer les lois de la physique Alors, Vous avez évoqué Newton, mais pourquoi pas la nature de la lumière, la courbure de l'espace-temps, ce genre de choses changer une seule chose à la fois D'abord, la lumière, on la connaît bien, on la mesure bien, etc. Certains ont, ont, ont émis l'hypothèse, d'ailleurs, dans certaines théories de modification de gravité, aussi pour l'énergie noire. Il, il arrive que les constantes pourraient varier dans le temps. Par exemple, la constante de la lumière C, ou bien la constante de la gravitation G, etc. Mais on a, on a essayé de les observer, ces variations. On peut les observer, par exemple, en regardant l'absorption. Devant les quasars, le gaz dont je parlais tout à l'heure, et on regarde certaines raies, par exemple l'hydrogène, le monoxyde le de carbone, les raies de molécules, et on en observe quasars jusqu'à z égale 5, 6. Donc on a pu montrer que les constantes ne variaient pas de plus de 10-5 à 10-6, donc delta c sur c ou delta alpha, la constante de la structure fine, ne variaient pas jusqu'à z égale 6. Donc bon, elles peuvent varier, mais elles sont en dessous de 10-6, ce qui est quand même limite les variations. Donc on s'est assuré quand même qu'il n'y avait pas de variation des constantes sur l'échelle de temps et aussi d'espace. Dans la galaxie, les gens regardaient l'ammoniac, par exemple la molécule d'ammoniac comparée à d'autres molécules, où la structure constante hyperfine change dans les raies. Donc le rapport des raies, l'arbre des fréquences nous dit si ça variait. Et donc là, ça ne varie pas. Donc on peut être sûr. Par contre, pour la gravité, bon, pour la matière noire, ça paraît évident, que, euh, on a besoin de ça et surtout il y a quelque chose qui est, qui est surprenant, c'est que si on change seulement une constante, ça explique toutes ces euh, courbes de rotation plates dans les galaxies qui, euh, qui ont fait penser à la matière noire. Simplement au bord des galaxies, on, a, on est en champ faible de gravité, donc c'est cette gravité à 2 10 moins 10. Et il suffit de changer cette constante faible, de rien changer lorsque la gravité est importante euh, pour euh, reproduire cette matière noire. Donc ça c'est une... On peut tout changer, mais déjà, ça, c'est intéressant. Il faut peut-être préciser que si la matière noire, ce sont des particules, euh, on est simplement à l'aube de la découverte, c'est-à-dire qu'on identifie certaines de leurs propriétés, elles doivent avoir une masse supérieure probablement à 100 GEV, elles doivent avoir euh, des interactions faibles, elles ne doivent pas avoir d'interaction électromagnétique. Euh, avec le LHC, c'est le premier accélérateur qui pourrait découvrir ces particules. Elles, elles sont dans un... Disons, elles ont des propriétés telles qu'il n'y euh, a aucune raison qu'on les ait vues jusqu'à maintenant. Donc, donc y a, y a quand même, euh, on est en train d'aborder seulement maintenant cette, cette, euh, ce domaine-là, expérimentalement. Oui, enfin, juste pour, un peu pour prolonger, quand vous, quand vous dites qu'on ne comprend pas grand-chose à tout ce qui se passe puisqu'on est obligé de mettre des composantes supplémentaires, c'est un peu ce que vous dites, pour comprendre ce qui se passe. Mais il faut comprendre aussi qu'on comprend très bien la physique dans certains domaines, l'électromagnétisme auquel, auquel a fait allusion euh, François Scrum. Donc on ne peut pas se permettre n'importe quoi non plus, voyez, de tout chambouler, parce qu'on connaît l'électromagnétisme avec une précision phénoménale aujourd'hui. Donc changer la loi de l'électromagnétisme, ça remet tout en cause et ça on ne peut pas le faire. Donc il y a des ouvertures comme vient de l'expliquer Pierre Vinétruy, parce que la, la matière noire exotique de particules différentes, euh, il y a encore un champ ouvert qu'on n'a pas pu explorer parce qu'on n'avait pas les moyens. Il y a la gravitation qui est moins bien connue avec moins de précision parce que c'est des actions sur des échelles considérables qu'on n'a pas pu explorer. Mais on a une contrainte quand même très forte sur, les, sur la physique telle qu'on la connaît aujourd'hui. Euh, Est-ce que simplement vous pourriez nous redire un petit mot sur la partie énergie noire que j'ai vraiment beaucoup de mal à comprendre L'énergie noire elle a été euh, découverte il y a une douzaine d'années euh, par euh, l'observation enfin, la, la, des supernovas qui sont des chandelles standards et qui, euh, dont on connaissait le décalage vers le rouge et qui semblait être en expansion beaucoup plus grande que prévu. Donc, ce qui a montré que l'univers est en expansion accélérée. Alors ça c'était vraiment impossible à l'époque, puisque normalement s'il n'y a que la gravité, l'expansion devrait être décélérée. C'est-à-dire que sous son propre poids, l'univers devrait se recondenser. Bon, s'il n'est pas assez dense, il devrait se décélérer l'expansion, mais pas accélérer. Donc accélérer, ça ne peut pas être de la matière avec de la masse. Il faudrait une, une, une matière, une quintessence ou un cinquième élément qui est une force répulsive, pour expliquer que ça s'accélère. Donc il y a un manque de gravité en fait, ça il y a une dégravitation. Et donc, on a inventé un composant qui pourrait être une constante cosmologique, qui pourrait être une énergie noire, mais qui a un effet répulsif. Donc, C'est ça qui est complètement différent de la matière qui attire. Donc là, il y a une pression négative.